Dans cette vidéo, nous allons vous décrire l'accord de septième majeur. Comme nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos, la gamme majeure et ses 7 degrés sert d'échelle de référence pour nommer les intervalles, mais aussi identifier la structure de chaque accord. L'accord de septième majeur dans son état fondamental peut être vu comme l'association des quatre degrés suivants. Le degré 1, appelé note fondamentale, qui va donner le nom à l'accord. Le degré 3, le degré 5, et le degré 7. L'association ici des notes Do, Mi, Sol et Si donne l'accord de septième majeur de DO. L'accord de septième majeur de DO peut être vu comme le prolongement de l'accord parfait de DO enrichi avec la note SI qui est le septième degré de la gamme majeure. Nous avons déjà étudié dans notre vidéo numéro 8 un premier accord de septième. Il s'agissait de l'accord de septième de dominante qui contenait quant à lui un triton comprenant le degré 3 et le degré 7 bémol. L'accord de septième majeur, comme son nom l'indique, contient une septième majeure. Observer un même accord sous plusieurs angles peut être très pratique. Une autre façon d'observer cet accord est de le voir comme la fusion de deux accords parfaits. L'accord parfait majeur de DO, constitué des notes DO, MI et SOL, et l'accord parfait mineur de MI, constitué des notes MI, SOL et SI. Si l'on superpose ces deux accords, alors on obtient l'accord de septième majeur de DO. Mais nous pouvons voir aussi cet accord comme l'accord parfait mineur de MI, avec à la basse, la fondamentale DO. Mais attention, si l'on observe la présence dans cet accord de l'accord parfait mineur de MI, le contexte harmonique est différent que celui que nous avions vu dans notre vidéo numéro 7 sur les accords parfaits mineurs. Cette fois MI est le degré 3, SOL est le degré 5, Ici est le degré 7. Il s'agit ici de fonctions harmoniques différentes relatives à la note Do, qui est ici la fondamentale. Il est important de bien différencier la structure de cet accord, que l'on peut représenter sous forme d'intervalles, sous forme de noms de notes, avec ce que représente la fonction harmonique de chaque note qui le constitue. Dans ce contexte, les fonctions harmoniques de l'accord parfait mineur de Mi sont modifiées. Car ici, le centre tonal est Do. Écoutons tout d'abord l'accord parfait mineur dans son contexte d'origine. Dans ce cas, Mi est bien la fondamentale et la couleur émotionnelle de l'accord est celui de l'accord parfait mineur tel qu'on le connaît, avec son identité propre. Si nous ajoutons maintenant à la base la note Do, l'accord se trouve transfiguré. Écoutons. En ajoutant la note Do, Mi perd son rôle de fondamentale. Do a pris la relève et la perception de l'accord parfait mineur de Mi s'en trouve totalement modifiée. On entend désormais l'ensemble de ces quatre notes comme étant l'accord parfait majeur de Do enrichi de la note Si. L'accord de septième majeur de Do s'écrit CM7 ou CMA7. En musique, le chiffrage des accords n'est pas totalement standardisé. C'est pour cette raison qu'il existe parfois, pour un même accord, des notations différentes en fonction des pays et des styles de musique. En revanche, il va être très utile pour notre cerveau de percevoir l'accord de septième majeur de Do comme l'accord parfait mineur de Mi avec Do à la basse. Sur le plan pratique, si vous avez bien intériorisé tous vos accords parfaits mineurs et leur renversement, comme nous vous le recommandons souvent dans nos vidéos, vous allez pouvoir plus facilement étendre votre perception au-delà de la position fondamentale traditionnellement présentée. Car en effet, dans la musique, un accord n'est pas toujours joué dans sa position fondamentale, ni dans son contexte premier. Comme vous le savez, un accord peut être renversé. Le renversement d'un accord correspond à une modification du positionnement de chaque note dans l'espace, ce qui ne modifie pas la qualité de l'accord. Renversons la triade de Mi mineur et gardons à la basse Do. Écoutons à présent l'introduction de la célèbre Gymnopédie numéro 1 du compositeur Eric Satie. Pour indication, la mesure est à trois temps. Le premier accord est justement un accord de septième majeur de SOL, qui peut être vu comme l'accord parfait mineur de SI, avec à la base la fondamentale SOL. Au début de cette gymnopédie, la fondamentale SOL est jouée seule en premier, puis tout de suite après vient l'accord parfait mineur de SI. Écoutons. Le deuxième accord est aussi un accord de septième majeur. Il s'agit de l'accord de septième majeur de Ré. L'accord de septième majeur de Ré peut être vu comme l'accord parfait mineur de Fa dièse, avec à la basse la fondamentale Ré. Là encore, la fondamentale ici Ré est jouée en premier, puis est suivie de l'accord parfait de Fa dièse, mais cette fois dans une forme renversée. Écoutons à présent les deux accords de septième à la suite. Maintenant que nous avons fait le tour de cette perception de l'accord de septième majeur, nous allons voir une autre représentation de cet accord, comme étant la fusion de six intervalles. En effet, un accord de quatre notes peut être vu comme la fusion de six intervalles. L'intervalle de quinte formé des degrés 1 et 5. L'intervalle de tierce majeure formé des degrés 1 et 3. L'intervalle de tierce mineure formé des degrés 3 et 5 l'intervalle de quinte formé des degrés 3 et 7, l'intervalle de tierce majeure formé par les degrés 5 et 7, et enfin l'intervalle de septième majeur formé des degrés 1 et 7. Il est intéressant de voir que cet accord est donc composé en particulier de deux quintes, la quinte formée par les degrés 1-5 et la quinte formée par les degrés 3-7. De même que nous observons deux tierces majeures ayant des fonctions harmoniques différentes, 1 et 3, et 5 et 7. Comme nous le faisons d'habitude, nous allons désormais passer en revue les notes de chaque accord de septième majeur dans les douze tonalités possibles. Dans la pratique de la musique, il est crucial, même si cela peut sembler au départ un peu fastidieux, de bien connaître chacun des douze accords de septième majeur. C'est un nombre limité de connaissances qui, une fois maîtrisées, vont vous donner beaucoup plus de liberté dans votre pratique créative de la musique. Nous allons prendre tout le temps nécessaire afin d'observer un par un chaque accord de septième majeur dans son état fondamental, afin de bien les ancrer et de les mémoriser une fois pour toutes. Commençons par l'accord de septième majeur de Do qui est constitué des notes Do, Mi, Sol, Si. En décalant d'un demi-ton vers le haut, toute la structure de cet accord, nous obtenons l'accord de septième majeur de Ré bémol constitué des notes Ré bémol, Fa, La bémol et Do. Vient ensuite l'accord de septième majeur de Ré, constitué des notes Ré, Fa dièse, La, do dièse. L'accord de septième majeur de Mi bémol, constitué des notes Mi bémol, Sol, Si bémol et Ré. L'accord de septième majeur de Mi, constitué des notes Mi, Sol dièse, Si et Ré dièse. L'accord de septième majeur de Fa constitué des notes Fa, La, Do, Mi. L'accord de septième majeure de Sol bémol constitué des notes Sol bémol, Si bémol, Ré bémol et Fa. L'accord de septième majeur de Sol constitue des notes Sol, Si, Ré, Fa dièse. L'accord de septième majeure de La bémol constitue des notes La bémol, Do, Mi bémol et Sol. L'accord de septième majeur de La constitue des notes La, Do dièse, Mi, Sol dièse. L'accord de septième majeur de Si bémol, constitué des notes Si bémol, Ré, Fa et La. Et enfin, l'accord de septième majeur de Si, constitué des notes Si, Ré dièse, Fa dièse et La dièse. Pour conclure notre tour d'horizon des douze accords de septième majeur, nous vous invitons à les intégrer aussi sous la forme pratique suivante. L'accord de septième majeur de Do peut être vu comme l'accord parfait mineur de Mi avec à la basse Do. L'accord de septième majeur de Ré bémol peut être vu comme l'accord parfait mineur de Fa avec à la basse Ré bémol. L'accord de septième majeur de ré peut être vu comme l'accord parfait mineur de fa dièse avec à la basse ré. L'accord de septième majeur de mi bémol peut être vu comme l'accord parfait mineur de sol avec à la basse mi bémol. L'accord de septième majeur de mi peut être vu comme l'accord parfait mineur de sol dièse avec à la basse mi. L'accord de septième majeur de Fa peut être vu comme l'accord de La mineur avec à la basse Fa. L'accord de septième majeur de Sol bémol peut être vu comme l'accord parfait mineur de Si bémol avec à la basse Sol bémol. L'accord de septième majeur de Sol peut être vu comme l'accord parfait mineur de Si avec Sol à la basse. L'accord de septième majeur de la bémol peut être vu comme l'accord parfait mineur de do avec la bémol à la base. L'accord de septième majeur de la peut être vu comme l'accord de do dièse mineur avec la à la base. L'accord de septième majeur de si bémol peut être vu comme l'accord parfait mineur de ré avec à la base si bémol. Et enfin l'accord de septième majeur de si